Si demain la Nouvelle-Calédonie reste dans la France, eh bien, il faudra tenir compte qu'il y a quand même une revendication indépendantiste et que les indépendantistes ne vont pas disparaître dans la nature. Et pour moi, la question qui, qui m'inquiète, enfin, la question qui me préoccupe, c'est comment est-ce qu'on fait, on va faire société tout en continuant de tenir compte de la revendication indépendantiste